Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour la mise à jour du 20 juillet 2021 à savoir la 2.54.2 tout simplement Donc on va commencer par parler bien sûr du euh, rework Morales Et eh bien je vous ai bien eu, non j'en ferai une vidéo à part euh, Vraiment Morales on fera comme pour les autres rework qu'il y a eu Une vidéo spécifique sur Morales Alors déjà j'en profite pour parler de quelque chose C'est que certes le début d'année a été un petit peu lent en termes de... de en termes de développement de, enfin même de patch en fait tout simplement, mais là on est extrêmement gâté. Je trouve en l'espace de deux mois on a eu cinq rework, euh, un patch avec cinq rework avec l'événement bah, des, des héros Overwatch, enfin des skins Overwatch tout ça tout ça. On a eu le rework, le quasi rework de, de Blaze et d'autres persos. Euh, donc il y a maintenant à peu près trois quatre semaines. Et là, aujourd'hui, on a de nouveau euh, énormément de contenu et honnêtement du contenu très qualitatif. Il y a toujours évidemment une ou deux petites exceptions, mais globalement, c'est du très très bon boulot. Donc euh, non, non c'est clair que c'est euh, excellent. Donc Morales fera l'objet d'une autre vidéo, mais j'aime bien, j'aime bien ce Rework, si ça peut vous, si ça peut vous, vous aider, on va dire, à, à attendre la vidéo. Blaze, commençons par Blaze, Blazé, Cramé, Cramer qui voit du coup un nerf logique. Ils ont fait des très bonnes choses sur Blaze et ils l'ont rendu très très costaud. Donc forcément, un nerf euh, attendu, j'ai envie de dire. On en avait parlé sur la dernière vidéo. Euh, donc la torchère intégrée de base sur le A voit ses dégâts euh, réduits, les dommages réduits de 83 à 76. Alors on parle bien des dégâts de, du feu croisé, hein, pas juste des dégâts de chaque Q. Il me semble bien que ce soit ça. Pyromania. Donc, le Pyromania, pour ceux qui ont oublié votre D, vous pouvez réduire son temps de recharge en touchant avec vos gants incinérateurs, donc vos A, votre A. et eh bien, on voit euh, le temps de recharge avant, c'était 5 secondes par, euh, par gantelet. Maintenant, c'est que 4 secondes par gantelet. Ça vous incite bien sûr à toucher un maximum de monde avec le Q pour essayer de faire proc justement euh, la réduction CD sur, la, sur le pyromane Alors, au passage, c'est pas ça que j'en ai pas parlé, mais je mets la patch note en anglais parce qu'elle n'est pas encore dispo en française. Voilà, c'est tout simplement. Niveau 4, euh, la flaque d'huile qui voit euh, le temps de recharge, parce que oubliez pas à une époque ils avaient fusionné en fait la, la largeur de la, de la flaque ainsi que l'augmentation de slow et ils avaient, euh, ils avaient à l'époque il y avait une autre qui essayait de faire en sorte que ça réduise le mana etc. Ils avaient fusionné les deux donc on nerf un petit peu celui-là pour éviter justement que la réduction de CD soit trop forte, ce qui est compréhensible, hein, ce qui est tout à fait compréhensible parce que c'est vrai que ce talent il est déjà très très fort et c'est un peu euh, le, le talent maître du palier 4. Je ne pas dire que les autres sont nuls, mais notamment le debuff, moi j'aime beaucoup le debuff sur le T, mais c'est vrai que c'est un très bon point. Niveau 13, euh, le, la, les dégâts sur la charge, sur le E, qui voit les dégâts euh, méchamment réduits, hein, puisqu'on réduit de 2, 325 à 275. Qu'on soit clair ce talent reste toujours très fort, mais 325 c'était beaucoup trop haut, les valeurs étaient vraiment vraiment trop haut, euh, Donc euh, trop hautes même. Donc euh, on passe à 275, c'est déjà plus normal. Donc il y a vraiment une grosse concurrence au palier 13 de Blaze entre le E et, euh, je rappelle que ça marche comme mono-cible, le E, et tout simplement l'autre talent qui est euh, le slow sur la flaque, même si vous l'avez allumé. Et honnêtement, bah, moi j'aime bien les deux, il faudra faire plus de tests, mais celui-là reste toujours très fort. Peut-être qu'il aura encore d'autres petits nerfs par la suite, mais il reste toujours très fort. Commentaire développeur, voilà, on a fait un... on est très très content de ce qu'on a pu faire sur Blaze Maintenant là c'est vrai que euh, il est trop trop costaud notamment pour sécuriser des kills Donc on va calme... on va le calmer un petit peu Muradin, Muradin rappelez-vous la dernière fois ils ont fait des changements très intéressants sur Mura Avec notamment euh, mettre sa quête sur le A de manière euh, basique Et du coup dès le niveau 10 votre vous avez votre double stun Et la réduction de CD sur, sur le, le, le coup de marteau à chaque auto-attaque Et bien ce qui est intéressant c'est qu'ils avaient repensé le, les dégâts au niveau 1 du marteau de Muradin, mais c'est vrai que les dégâts supplémentaires par auto-attaque n'étaient pas forcément très hauts, donc on buff un petit peu ce talent, parce que j'avais vraiment le sentiment de façon que c'était pas forcément dingue, donc maintenant chaque auto-attaque donnera 0,75 de dégâts supplémentaires sur le A, pas de changement sur la quête, euh, enfin pas de changement sur le A, euh, lui si vous touchez avec le A c'est toujours 10 points de dégâts je crois, je ne sais plus exactement le, le, le montant si le mec meurt, donc euh, c'est toujours à peu près la même chose. Level 4, ce talent avait été détruit puisqu'ils avaient mis la quête de base Alors le Sledgehammer c'est quoi C'est tout simplement le marteau qui fait des dégâts en pourcentage Enfin qui fait des, des dégâts supplémentaires sur les en non-héroïque Donc sur les sbires, les monstres, les, les bâtiments, tout ça tout ça. Sauf que ce talent avait été détruit à partir du moment où le passif qui faisait en sorte que vous alliez pouvoir stacker votre quête plus vite Disparaissait puisque bah, la quête avait été mise de base Donc... A l'inverse, il fallait, il n'avait pas eu d'ajustement, de... et eh bien l'ajustement est là, on va augmenter, donc ça c'est intéressant, c'est qu'en fait dès que vous êtes niveau 10, vous avez un talent qui est assez cool, c'est à dire que vous allez avoir, ah, c'est pas un talent mais en gros, ce talent fonctionne qu'à partir du niveau 10, chaque auto-attaque, au lieu de réduire le temps de recharge de, 20... enfin, de 1,25%, le CD de votre A ça passe à 0, à 1,5 Donc en gros chaque auto-attaque réduit d'1,5 seconde le temps de recharge du A Ça n'a pas l'air fort comme ça Mais c'est extrêmement intéressant C'est vraiment vraiment intéressant Je veux dire, deux autos C'est 3 enfin, secondes de CD en moins sur le marteau hein, Donc c'est quand même assez violent euh, vous, vous allez mettre ça avec le niveau 7 sur le brise crâne Ça fait des choses très très cool Sans compter, sans compter potentiellement euh, Le clap aussi pour pouvoir ralentir et tout Ça fait... Vous êtes une belle bête, hein. honnêtement, c'est assez sympa. Donc euh, Muradin, moi, les changements sont... ont pas l'air énormes comme ça, mais ils sont très intéressants. Artanis, qui voit un mini rework, hein. c'est vraiment un rework, hein. même. C'est des fois bizarre, je comprends pas ce qu'ils font, parce que genre tout le monde dit ni n i, n i, un dead game tout ça tout ça. C'est le moment de faire un petit appel en disant bah oui, on rework Artanis parce que c'est un rework. Globalement, c'est un mini rework ce que ce que prend Artanis là. Hein. Euh, Twinblade, donc le Z qui voit la portée euh, du dash donné par le Z monter de 3 à 3,5, donc c'est de l'utilitaire, c'est toujours cool. Le prisme de phase, donc le E, tout simplement le truc qui permet d'attirer un ennemi à vous, et de prendre sa place d'ailleurs, et bien euh, son temps de cast a été augmenté de 0,625 à 0,25, ça veut dire quoi C'est-à-dire que l'animation du E est plus longue. Donc là vous dites quoi mais c'est un nerf bah effectivement le, le prisme se déplace moins vite c'est plus facilement esquivable après attention qu'on soit clair c'est pas non plus en mode euh, le machin il est comme ça façon euh, <rire> façon je sais pas camion euh, camion sur l'autoroute non non non ça reste rapide c'est juste qu'avant c'était très rapide maintenant c'est rapide tout simplement donc pourquoi cela puisque la nouvelle fonctionnalité c'est que si Artanis <rire> Artanis n'a plus besoin de canaliser. Et oui, avant Artanis il était bloqué. Vous lanciez le E, votre personnage ne bougeait pas, il est en animation de E. Lancez le petit triangle. Et bien, maintenant ce n'est plus le cas, puisque le prisme va se lancer, vous pouvez toujours faire des trucs en attendant. Donc ça c'est vraiment vraiment cool, c'est-à-dire que vous pouvez vous déplacer, rester mobile. C'est quand même le gros problème d'Artanis, hein, la mobilité, hein, tous les persos se foutent de sa gueule, il marche, il marche, il marche, et vous, vous êtes là donc c'est quand même assez intéressant euh, à côté de ça, si vous touchez un héros ennemi vous gagnez l'insensi pendant 1,5 seconde après avoir swap un héros ennemi Donc ça sous-entend bien qu'il faut avoir touché le héros ennemi pour pouvoir gagner cet insensi mais si vous touchez l'ennemi, vous êtes insensible pourquoi cela est fait c'est tout simplement pour éviter quand vous faites des swaps très longs vous retrouver au milieu de l'équipe ennemie et de mourir tout simplement donc euh, c'est lui donner un petit peu d'insensi moi je pense quand même toujours qu'il devrait donner l'armure si vous touchez aussi avec le E un héros et demi Je pense que ça serait important Le laser sur Artanis Qui voit son temps de recharge Passer de 80 à 70 secondes Et son coût en mana réduit Qu'on soit clair, c'est de la merde <rire> Qu'on soit clair, c'est de la merde hein, Toujours euh, Ce spell, il faut qu'il le change Il faut qu'ils en fassent un truc, je sais pas hein. Un skill shot la... au laser de Tassadar, le cuspel de Tassadar, un truc comme ça. Enfin purée, dans SC2 c'est un skill shot ce truc, c'est un gros laser qui tombe du ciel. Enfin c'est quand même vraiment triste qu'on n'est pas un... on n'est pas une on est dans un MOBA merde. Genre normalement les... les mécaniques les STR ils peuvent pas vous donner trop trop trop de mécaniques pour enfin de mécaniques en micro gestion d'un personnage parce que vous devez gérer plein de choses à côté. Mais merde, on est dans un MOBA quoi, c'est vraiment triste, c'est vraiment vraiment triste. Du coup, ça c'est une mécanique de STR en mode bah, je lance un truc et pendant ce temps, non là c'est vraiment dommage quoi, c'est vraiment dommage. Enfin bon, je sais pas, vous lui mettez deux charges de R euh, et euh, il, balaye, euh, il balaye une zone, enfin je sais pas, c'est complètement facile à faire. Mais et, et faut le repenser, ça c'est des mécaniques qui sont, euh, pff, qui sont euh, préhistoriques. A côté de ça, le talent sur la charge, la parade réactive, donc le, le blocage. Le blocage prend une nouvelle fonctionnalité sur, euh, sur, sur Artanis. Si vous touchez un héros ennemi avec les lames doubles, donc les lames jumelles, le Z, mais également le dash, donc le A, eh bien vous allez avoir eh bien, tout simplement 50 d'armure physique. Ça peut se stacker à deux fois. Étant donné que Twinblade, le principe c'est que c'est des lames jumelles, donc deux autos, et eh bien vous, ça vous donne direct les deux charges. Mais ce qui est intéressant c'est que le blade dash, comme il y a un aller et un retour, si vous touchez avec l'aller, vous gagnez une charge d'armure, si vous revenez, vous gagnez une nouvelle charge d'armure. Donc il y a moyen de faire des trucs sympas, genre en mode en 1v1 pur, vous mettez votre Twin Blade, votre Z, faut hein, pas confondre avec Varian, mais mettez les autos, euh, enfin votre Z, vous avez votre charge d'armure, une fois que les deux charges d'armure sont terminées, vous pouvez faire votre dash, qui temporise généralement votre shield aussi. Temporisez votre bouclier et comme ça vous pouvez temporiser vos CD de bouclier et temporiser également avec votre gain d'armure. Donc c'est un truc assez sympa. Le problème de la parade réactive c'est que généralement on y privilégie l'adversaire amateur qui. Enfin Artanis, faut pas l'oublier 80% du temps, si jamais vous draftez ce machin, c'est en solo, hein, c'est un solo liner. Donc solo liner, euh, bah le, le la stack de PVP, bah ça sert à rien parce que bah vous pourrez pas stacker. Hein. En 1v1 vous n'avez pas gagné beaucoup. Hein. Et de l'autre côté, le 1v1 Justement la, rac... la parade réactive peut être très intéressante Mais vous allez avoir des petits problèmes de wave clear Et généralement quand tu draft Tartanis C'est par exemple sur BOE pour pouvoir faire des... Des... Des... L'immortel ou des boss sur d'autres cartes Donc Celui-là il est pas mal dans certains match-up De 1v1 sur la solo je pense Mais l'adversaire amateur est toujours en grosse concurrence Avec ce talent au final Mais ça reste très très bien Et quand vous allez pas le jouer en, en... en solo en tri... Je sais pas, vous le jouez en triple mêlée Et le Artanis doit être vraiment dans les rotations Avec son équipe Là ouais, ce talent, euh, ce talent peut être pas mal et, Mais bon, privilégier plutôt l'auto-attaque Donc celui-là, je le vois vraiment Je le vois vraiment en 1v1 Solo lane, par exemple, pourquoi pas Sur du Braxis, sur certains match-up Genre Rexar et tout, pourquoi pas En tout cas, niveau 4 La euh, batterie de bouclier Talent, vous savez c'est le bleu Le, violet, euh, le jaune, pardon, c'est le Quand vous tombez en dessous de 30 ou 25% de vos PV Vous avez... Un shield énorme, 80% de shield supplémentaire. Et bien là, celui-là c'est le bleu, donc c'est le shield à peu près constant, à peu près tout le temps. Et les nouvelles fonctionnalités le shield se recharge 125% plus vite tant que le shield est actif. Ça c'était déjà le cas avant. Mais il y a un passif maintenant ça réduit le temps de recharge du shield de base de 4 secondes. Je rappelle quand même que il y a autre chose qui réduit le temps de recharge de votre shield c'est vos auto-attaques, notamment le Z aussi d'Artanis, puisque c'est des auto-attaques. Donc c'est assez fort. C'est très fort, moi j'ai testé la batterie de bouclier c'est vraiment vraiment cool c'est vraiment cool pour les 1v1 et tout on va pas se mentir ces deux trucs là en 1v1 compliqué de vous tomber hein. mais je moi je l'ai testé avec l'adversaire amateur vous avez et le clear et le 1v1 donc c'est vraiment pas mal par contre vous n'avez pas cette espèce d'énorme bouclier en phase critique quand vous vous faites détruire qui peut permettre de retourner des situations on va pas se mentir donc ça vous doit, soit vous avez rarement un très gros bouclier soit tout le temps des, des boucliers des petits boucliers, moi je préfère j'ai toujours été plutôt shield battery dans, dans la conception mais là il devient enfin compétitif par rapport à la batterie euh, jaune Niveau 7, le follow through, donc l'enchaînement qui a été enlevé à la place On crée un nouveau talent qui est l'enchaînement, hein, c'est le final cut Après avoir utilisé une compétence, votre prochaine auto-attaque dans les 6 secondes fait 40% de dégâts supplémentaires Lorsque vous êtes en dessous de 25% de vos PV, ce bonus monte à 60%. Ça, évidemment, le Final Cut, très grosse synergie avec l'autre talent niveau 4 sur le jaune, puisque vous allez avoir directement votre énorme shield et vos énormes dégâts. Ce qui fait que vous êtes déjà Artanis, c'est une sorte de Terminator, hein. vous restez dedans et c'est marche ou crève. Donc, une grosse synergie avec l'autre talent sur les, les batteries de bouclier, enfin, pas le batterie de bouclier, mais l'autre justement c'est la, la surcharge de bouclier je crois, le talent, donc du coup ça c'est assez intéressant pour, pour euh, vraiment euh, être très très très costaud, après 40% de dégâts c'est toujours quel que soit, même avec la le batterie, hein, vous avez des petits dégâts supplémentaires, moi personnellement je privilégierais toujours avec Artanis euh, au niveau 7 le prisme qui ralentit parce que c'est quand même le seul contrôle que vous avez sur Artanis et en plus de ça bah, vous avez un gain de vitesse d'attaque donc vous avez des dégâts supplémentaires, 40% de dégâts supplémentaires après une auto -attaque, après une compétence c'est cool, Bien sûr c'est pas mauvais, s'il y a besoin de, de plus de burst, pourquoi pas Mais c'est vrai que, puis ça aide aussi sur le PvE, on va pas se mentir Mais c'est vrai que personnellement je privilégierais toujours sur Artanis le prisme Niveau 16, Blade of Templar Donc euh, l'auto-attaque qui voit, euh, c'est... Si vous... Enfin, vous gagnez de la vitesse d'auto-attaque et vous ralentissez l'adversaire Le gain d'attaque speed a été réduit de 30% à 20% Donc c'est 20% de slow sur chaque auto-attaque et 20% euh, d'attaque speed donc, honnêtement, ce nerf est probablement pour le bas, mi parce que c'est pas fou. Après, je pense aussi c'est parce qu'ils ont, euh, ils ont euh, augmenté le, le, le, la, la, la range, donc pour éviter que vous soyez horrible à pouvoir slow toujours le mec en face, etc., et être vraiment ingérable. Mais je pense qu'ils en ont eu un petit peu peur. Mais <rire> ce talent, moi, je le trouve secondaire. Globalement, Artanis, et d'ailleurs, vous allez voir l'infobule, enfin, les, le, les commentaires des développeurs en parlent. Artanis c'est un personnage qui se fait massacrer, hein. Abba Hello je sais que c'est un personnage qui est très apprécié, parce que vous appuyez sur clic droit et Z et c'est bon, hein. vous cassez la gueule de tout le monde sans bouger, c'est incroyable, donc le, le plus gros counter d'Artanis c'est pas un personnage, hein. c'est le déplacement, vous vous déplacez, Artanis fait plus rien. Surtout que maintenant c'est même limite plus dur de toucher le, donc euh, c'est toujours important contre Artanis le mouvement, mais en l'occurrence c'est Comme euh, du butcher, comme euh, tous les trucs qui auto-attaquent très fort en mêlée. Et à côté de ça, surtout Artanis, en fait, si vous réussissez un swap il faut tuer le mec vite avant que son équipe réagisse. Donc, le personnage a plus tendance à vouloir burst quelqu'un. Et en, niveau, en team, c'est un personnage qui doit. Et c'est un mêlée. Un mêlée. Les mêlées, c'est rare qu'ils puissent rester tout le temps dans, en permanence dans la mêlée soit Parce que le problème, c'est ça la différence de base entre un personnage mêlé et un personnage distance C'est que le personnage distance, il peut un peu plus poser son jeu et tranquillement euh, taper de loin etc Un mêlé, lui, il n'a pas cette chance Donc quand il rentre dedans, il doit être efficace Alors bien sûr, il y a des personnages qui peuvent temporiser très longtemps Mais très souvent, ces personnages-là, ils sont on-off C'est soit ils se font pourrir direct et ils ne pourront jamais profiter de leur kit Soit, de toute façon, personne les tape et du coup, ils font ce qu'ils veulent Artanis, plus vous allez monter en elo, plus le perso, les gens en ont moins peur, et il fracasse la tête en fait. Et en plus de ça, bah, les joueurs d'Artanis sont, sont très cons hein, souvent, bah, désolé, hein, ne le prenez pas personnellement, euh, peut-être que vous êtes justement bien sur Artanis, mais la plupart des joueurs d'Artanis sont très cons, c'est ils veulent taper et basta. Donc, au final, ça, ça a l'air intéressant, mais le burst au niveau 16 est bien bien bien mieux et même le bouclier hein, c'est très intéressant sur Artanis celui-là je le trouve vraiment faible et c'est pas pour l'attaque speed qu'on le prend de toute façon si jamais on doit le prendre ce talent c'est pour le slow si vraiment votre équipe n'a pas de contrôle c'est vrai que ça peut être utile pour pouvoir euh, aider un petit peu l'équipe à appliquer des choses par exemple aussi avec un Raynor qui joue dans la manche ou ce genre de choses c'est vrai que ça peut être intéressant mais Artanis par essence il doit faire très le moment où il rentre dedans il doit vraiment faire très mal c'est pour ça que les dégâts en pourcentage PV de l'autre côté sont excellents Et en plus de ça, les dégâts en pourcentage PV Ça fait que vous pouvez taper n'importe qui Vous pouvez taper le tank, vous pouvez taper le distance, vous pouvez taper ce que vous voulez Donc l'autre est, est, reste bien plus sexy Niveau 20 Alors niveau 20 d'Artanis, on va pas se mentir Il n'y a pas énormément de... C'est pas un super palier hein, sur Artanis Et on voit un nerf sur la charge de Zelote Pourquoi Et bien étant donné que ils ont augmenté de base euh, le, La portée du Z Et bien en gros ils ont donné une partie du 20 d'Artanis au niveau 1 donc ils réduisent le gain euh, donné en euh, pourcentage bonus de distance que vous gagnez avec la, la charge de zélote euh, du niveau 20. De toute façon ça change pas grand chose, ça, bah, ça fait que c'est encore un petit nerf pour ce truc là mais globalement le niveau 1 de toute façon faut pas s'emmerder, si vous jouez blind c'est double blind quasiment tout le temps sinon c'est la rage ardente sur le bouclier. Globalement c'est ça, hein. c'est <rire> globalement ça se joue entre ces deux vins. Et après ça dépend de la composition Est-ce que vous arrivez à rester longtemps en fight Bah ouais la rage ardente c'est cool euh, Le blind c'est toujours plus de tankiness pour vous Puisque les mecs peuvent pas vous taper Et c'est euh, bah, deux, deux charges d'ultime global Donc deux charges globales Ça fait que vous pouvez lancer euh, Pour je sais pas moi sur Valmodi, euh, Empêcher que le mec puisse prendre le, le tribut C'est une énorme protection pour votre équipe aussi euh, Même si vous êtes à l'autre bout de la carte Genre, c'est Le double blind c'est très très fort Donc voilà Artanis euh, A eu euh, A été pendant très longtemps a eu des problèmes d'efficacité e quand il affrontait euh, une équipe avec beaucoup de contrôle, lorsqu'il réussissait son swap donc <coughs> ça a beaucoup impacté sa viabilité plus particulièrement à un très haut niveau de jeu ce que je vous disais et ça fait très longtemps que je le dis Artanis à haut niveau c'est vraiment pas simple euh, donc on va lui donner un, une petite fenêtre euh, d'insensibilité après avoir utilisé son swap sur le, le prisme de phase afin de rendre. De, on va dire. Afin de, de. Afin tout simplement de renforcer la, la compétence et de favoriser ceux qui ont réussi à toucher. Nous allons également lui donner un petit peu, de, un petit peu plus de portée pour la charge de Twinblade, donc le Z. Euh, tous ces changements combinés devraient aider les joueurs d'Artanis à se sentir plus impactants et surtout euh, plus safe dans les teamfights. Alors, Artanis est safe. Euh, ça n'existe pas, hein, c ça marche pas. <rire> Artanis n'est pas un pixel. safe. <rire> Alors, DAK, c'est bien pour ça qu'il faut partir sur un peu plus de burst. Euh, DAK, DAK, super changement. Mais je reviens sur Artanis, c'est bien. Hein. Moi, personnellement, euh, Artanis, je considère qu'on n'est pas encore assez loin. C est, c est, euh, je dirais qu'on refait l'extérieur, mais ce qu'il faut, c'est l'intérieur. Limite, faut baisser la portée du A, faire en sorte que comme Maiev, bah, il puisse avoir le choix de soit sauter, soit rester. Il y a plein de trucs à faire, faire que tu puisses avoir un contrôle sur le bouclier. Pourquoi le bouclier ne s'active que à partir de 80% des PV Genre, il y a des choses que je ne comprends pas sur ce personnage et il a des mécaniques archaïques. C'est un personnage qui a pas d'ultime, c'est un personnage... Enfin, genre, c'est pas grave, tu baisses les valeurs et tu le rends plus sexy, tu le rends plus intéressant à jouer. Là, on y est, hein, le prisme, il bah, n'y a plus cette canalisation à la con, ça fait que c'est quand même sympa à jouer on va pas se mentir c'est plus cool mais il y a tellement encore de travail à faire sur artanis à ce niveau là mais bon alors mais du coup c'est bien c'est quand même un bon changement c'est juste que bah on aimerait que ça aille plus loin encore des AK. les auto attaques alors ça ça sort un peu de nulle part euh, je suis assez euh, et j'ai testé des AK. je trouvais ça très très cool euh, attaque par seconde augmentée de 1.11 à 1.25 ça, ça donne pas comme ça l'impression mais ça change beaucoup de choses pour des AK. tous les talents sur l'auto attaque tous les Et même son wave clear en fait. Son wave clear vous tapez plus vite donc vous faites plus de dégâts. Et DAK il a de bonnes autos honnêtement. Et surtout il a beaucoup de talents qui fonctionnent avec les auto-attaques. Je pense au niveau 7 sur le coup de langue. Je pense au niveau 13 euh, en fonction du nombre d'essence que vous avez vous faites plus mal. Au 20 sur les auto-attaques pour appliquer plus facilement le slow et gagner encore plus d'essence sur vos autos. Il y a plein de talents qui fonctionnent euh, sur, euh, sur la vitesse d'auto-attaque. Donc bah, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Et là, Bureau. Et honnêtement c'est beaucoup plus ergonomique Franchement, là avec DAK c'est trop plaisant Vous tapez super vite C'est enfin, vraiment cool, sans être complètement pété enfin, Vous tapez plus vite, c'est vraiment plus fluide, c'est cool DAK peut bouger maintenant à 50% De sa mousse speed pendant le E Alors qu'on soit clair, ça change pas Grand chose sur le E, vous n'êtes pas en mode Waouh, wow, vous, faites, vous faites des trucs De fou, mais ce qui est vachement Intéressant, c'est qu'il y a quand même Un petit peu de mouvement pendant votre E Vous n'êtes pas complètement bloqué, donc 50% de votre mousse pit, c'est rien, c'est pas énorme, hein, c'est vraiment, vous allez pas, pas vite. Mais c'est un petit truc supplémentaire qui fait que vous pouvez hop, repartir. Donc ça c'est vraiment vraiment cool. Moi j'aime beaucoup le principe de, de, de ça, de l'avoir mis de base, c'est les griffes 8 16 mis en version extrêmement nerf de base sur DRK, c'est aussi encore une fois dans l'optique de faire en sorte que son gameplay soit plus fluide et soit plus sympa, franchement j'aime beaucoup. Voilà, on l'a demandé depuis très longtemps aussi ça. Niveau 4, Lurker Strain. Donc c'est vous savez l'enfouissement qui vous rend invisible et qui bump les mecs à la sortie. Fonctionnalité supplémentaire, hein, donc ça, le, le reste est toujours là. Ça inflige 125 de dégâts aux ennemis touchés par le bureau. Je rappelle que le 125 de dégâts, c'est niveau 0, hein, c'est des valeurs niveau 0. Donc 125 c'est pas mal, hein, c'est pas dégueu. Sur un spell qui ne fait pas de dégâts. Donc et... Ça marche sur les ennemis, donc ça marche aussi sur, en PvE. Ça marche sur les sur les sbires, par exemple. Alors, ce que je trouve très bon, c'est que d'un côté, ça fait que si tu veux avoir plus, ça peut augmenter ton wave clear, mais ça veut dire que tu gaspilles ton escape. Et généralement, quand euh, un mec gank un DHK, bah, tout va jouer autour du bureau globalement. Un diablo qui va charger, si t'arrives à cancel sa charge en en, en t enfouissant t'enfouissant, bah, tout vent es bien. Mais là, eh bien, ça peut te permettre de wave clear. Pourquoi pas? Si t'en as besoin, tu le fais, sinon tu le gardes pour, pour, pour t'escape. Mais surtout, bah, ça fait un spell qui fait pas de dégâts en temps normal. Donc, même en team fight, vous allez pouvoir en profiter pour euh, faire très mal. J'aime beaucoup le principe. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qu'ils ont fait. Euh, en synergie avec notamment eh bien, le, les griffes Wisseuse 16, c'est vraiment pas mal. Ça peut vous permettre d'aller très, très vite sur les caries à l'arrière et paf, les, les éclater. C'est. Des dégâts qui sont vraiment super, qui s'additionnent très très bien avec le kit de DAK Donc c'est vraiment intéressant Je rappelle que le bump en plus peut faire des choses assez sympas. C'est une sorte de... vous devenez une sorte d'espèce d'Anubarak en fait hein, euh, Avec une version un peu plus euh, sous-marinière je dirais vraiment en mode un peu plus de contrôle sur la, le sous-marin Là où Anubarak est plus la torpille Donc euh, franchement j'ai testé, c'est vraiment cool C'est vraiment cool, ça demande de l'intelligence mais c'est vraiment vraiment cool euh, one Who Collects, alors du coup le niveau 4, et on le voit de plus en plus d'ailleurs, hein. même avant ça on, le voyait, on commençait à le voir de plus en plus, notamment avec les joueurs d'Inting for Ruby. Euh, one Who Collects, donc c'est tout simplement, vous savez, il y a le, les essences récoltées sur les héros tués et sur le Z en PvP. Et eh bien, à une époque, le talent d'essence sur les sbires était le numéro non mais avec les petits changements qu'ils avaient fait en mode bah, le Z maintenant fonctionne aussi en PvP, pas que lorsque vous tuez des gens, mais aussi en PvP, votre Z vous donne des charges d'essence. Et bien maintenant, ils, sont, ils se sont dit, putain c'est bien ce qu'on a fait ben, On va le faire aussi sur celui-là maintenant qui est un peu derrière Et bien le Z fera plus mal sur les mercenaires Vous récoltez plus d'essence sur les sbires Mais maintenant vous allez aussi faire plus de dégâts sur les mercenaires Je sais plus si euh, on peut récolter de l'essence sur les mercenaires Mais ça aurait pu être un petit truc en plus Les, les mercenaires donnent de l'essence Si c'est pas fait, ça pourrait être intéressant Je sais plus si c est, c est, ça donne de l'essence les mercenaires, je crois pas Mais euh, du coup, bah, c'est quand même cool Parce que ça vous permet de vous focaliser un petit peu plus sur Je, je clear ma vague Ensuite je passe sur le camp, hop je le clear plus vite et hop je peux rebouger un petit peu euh, ailleurs sur la carte Donc c'est assez sympa, ça permet vraiment d'avoir un palier 4 extrêmement complet sur DAK Les 3 sont vraiment viables Niveau 7, le Feeding Frenzy Donc vous savez l'auto-attaque qui euh, réduit le temps de recharge du coup de langue Et eh bien son temps de recharge a été réduit vu, vu qu'il a plus de vitesse d'attaque Ça fait que vous avez plus de gains donc ça reste un up On réduit le temps de recharge du A de 2 secondes par auto-attaque à 1.75 encore une fois vous tapez plus vite donc vous allez le récupérer de toute façon plus vite donc ça reste ok fonctionnalité supplémentaire ça augmente aussi la durée du coup de langue de 0.5 secondes bah ce talent donc c'est un ancien talent qu'ils avaient supprimé qui, est, qui a été fusionné j'en avais parlé pendant très longtemps de ça c'est cool c'est vraiment vraiment vraiment cool et nouvelle création puisque celui-là a été fusionné avec l'autre nouvelle création un talent donc les, les loans, comme j'aime bien les appeler les, les, les loanes comme j'aime bien les appeler, et eh bien nous avons la création du coup d'un talent Gambit. C'est euh, qu'ils ont re renommé Gambit, mais c'est tout simplement une nouvelle fonctionnalité. Le A va slow les ennemis de 40% pendant 2 secondes après la fin, donc ça c'était déjà quelque chose qui existait, hein. ils ont séparé les deux avant c'était celui-là et celui-là. Et maintenant en Gambit, lorsque votre A se termine sur une cible, vous lui infligez 280 dégâts à la cible sur 2 secondes, sachant que de toute façon ça veut dire que le mec sera slow. Une fois que le drag est fini, une fois que le grappe, le coup de langue est fini, il est slow pendant 2 secondes. Pendant ces 2 secondes, de toute façon, il prend les dégâts. 280, niveau 0. Hein. Pour vous rappeler, si vous voulez un, un comparatif, Blaze, vous faites plus mal que le de Blaze hein. au niveau 13, le palier 13. Donc c'est quand même vraiment, vraiment pas mal. Hein. Et à côté de ça, comme c'est un talent Gambit, si jamais vous, mourrez, vous perdez, euh, si jamais vous mourrez, vous perdez 40 points de dégâts stackable jusqu'à 5 fois. Donc ça c'est le petit bémol, ça fait qu'il il vous reste que 80 de dégâts sur la valeur initiale, au lieu de 200. Donc euh, c'est beaucoup. Honnêtement j'ai testé ce talent pour voir, c'est vraiment sympa. Je pense quand même que le feeding frenzy, je sera jamais mauvais. Feeding frenzy jamais mauvais, mais celui-là, bah, je l'ai testé, il est pas dégueulasse. Hein. Il est pas dégueulasse. Vous prenez ça plus le niveau 4 le bureau, euh... pardon le niveau 4 le lurker strain. Il y a moyen de mettre un sacré petit burst quand vous attrapez un carry ou un support à l'arrière, euh, après vous êtes téléporté, ça fait des trucs stylés, hein. donc euh, j'aime bien. avoir bah, je pense que de toute façon le palier 7, tout est viable maintenant, euh, t'as le Z, t'as le A, enfin vraiment, celui-là est au-dessus je pense, mais tous sont viables, vraiment tous sont viables, et celui-là, et eh bah, ben, euh, si jamais vous crevez pas trop avec des AK, ça peut être vraiment intéressant, hein. 40% de saut pendant 2 secondes, le mec il fait rien. Hein. Et en plus il prend des dégâts supplémentaires Vous avez un kit où vous faites quand même beaucoup de dégâts avec des AK Avec le Z, les autos, le coup de langue Donc euh, non c'est quand même intéressant Le coup de langue de base fait très mal, hein. faut pas l'oublier aussi Donc euh, non non moi j'aime bien, j'aime beaucoup Et un dot de 2 secondes c'est pas long C'est pas genre oh là, là Lunara Lunaral, tiers Non non c'est tout à fait ok Ferocious Stalker, ce talent qui était joué par Woobie récemment sur les compétitions euh, Moi j'aime de plus en plus ce talent Avec Les autres ont été nerfs à peu près Alors tous, ils sont tous diables hein, bien sûr qu'on soit clair mais celui-là, c'était le talent le moins joué. Et c'est pour ça d'ailleurs que Blizzard le, le up. C'est en gros quand vous sortez d'une. Euh, quand vous sortez d'un buisson. Enfin, quand vous sortez de votre TP ou vous passez dans plus un buisson. Vous augmentez les dégâts du Z de 50%. Et en plus, il y a un slow, je crois. En plus, vous mettez un ralentissement sur l'adversaire. Et bien, on augmente les dégâts du Z de 50 à 60%. Et bah, c'est très fort. <rire> Moi, j'aime beaucoup ce talent. J'aime vraiment, vraiment beaucoup ce talent. Euh, donc, euh, bah, je jouais déjà et je vais. Toujours plus le jouer après il y a le talent sur l'auto attaque qui reste très fort surtout qu'il a été up par rapport à ça aussi donc ça reste très bien Vraiment tout est viable hein. sur des c'est vraiment un super boulot qu'ils ont fait Niveau 16 les griffes fouisseuses avant ça donnait 100% enfin en gros vous pouviez juste vous déplacer pendant votre E Et eh bien comme ça a été mis de base à 50% quand vous prenez griffes fouisseuses maintenant vous allez pouvoir aller à 125% Donc est est... rappelez vous 100% c'est une vitesse normale 30% de supplémentaire c'est une vitesse de monture donc 125 c'est comme si vous étiez à 25% de vitesse de déplacement supplémentaire c'est quasiment un dash karazim niveau 13 donc vous allez super vite, vraiment super vite en, en combo avec, euh, avec le lurker strain qui je le rappelle réduit aussi le temps de recharge du E ça fait des trucs sympas, hein ça peut faire des trucs vraiment vraiment cool maintenant on va pas se mentir avec tous les changements qu'il y a et notamment les changements du talent 7 on va pas se mentir, celui qui prend un grand coup de boost, il est pas dans la patch note, mais c'est la Macro Glossy. Hein. Macro Glossy qui va prendre un sacré euh, boost entre la durée de 0,5, euh, la réduction de temps de recharge avec les autos qui réduisent encore plus vite, euh, l'enzyme le, euh, aussi, hein, l'enzyme le, paralysant et tout, il y, y a vraiment des trucs très très cool. Et vu que vous avez déjà la, le déplacement dans votre de base, c'est vrai que forcément t'as en plus envie d'aller chercher la Macro Glossy. Maintenant, 50% de base, faut vraiment le partir du principe. J'avais fait un, un call initial avant de, avant de tester en mode, bon, maintenant c'est 70% macro glossy, 30% euh, griffe -wisseuse. Je ne pense pas que ce soit ça, je pense que ce sera du 60-40 en faveur de la macro glossy. Macro glossy très très très très fort, mais faut pas oublier que si vous faites défoncer ou autre, bah, et même par exemple paralyzing, vous voulez garder le, le gambit, bah, les griffes peuvent vous permettre de vous en sortir. Donc, ça dépend un petit peu. Griff reste très très très très intéressant. Que ce soit pour escape ou pour re c'est vraiment pas mal Sachant qu'on le rappelle encore une fois, en fusion avec le niveau 4 C'est très fort, vous n'êtes pas obligé de prendre le 4 hein, bien sûr Mais l'important je dirais du griffouisseux c'est surtout Est-ce que vous faites pas mal focus, est-ce que vous en prenez plein la gueule Oui vous prenez ça, est-ce que sinon vous jouez euh, macro glossy en mode Bah je tente, je m'improvise cheese et euh, on va sécuriser un kill et j'ai le play quoi Et le pack leader, nouveau euh, petit point sur la... Alors ce talent est pas mauvais, on va pas se mentir Même si je pense qu'il est en dessous des deux autres c'est euh, lorsque vous euh, passez dans un buisson, vous avez de l'armure Et en plus de ça, lorsque vous sortez du buisson en plus de l'armure, vos attaques Vos attaques maintenant, ont 15, vous gagnez, bénéficiez de 15% d'attaque speed, donc vitesse d'attaque Lorsque vous sortez d'un buisson pour les 5 secondes suivantes. Si vous restez dans le buisson, bah vous gardez ce boost en permanence Donc ça veut dire 20 d'armure sur des AK Ou 30 d'armure, je sais plus si c'est 20 ou 30 d'armure, je crois que c'est 30 d'armure Je sais plus si c'est 20 ou 30, ou 25 peut-être même vous avez plus de tankiness et en même temps vous gagnez de l'attaque speed sachant que DAK de base a plus d'attaque speed donc vous avez encore plus d'attaque speed donc sachant que aussi ça peut se rentabiliser avec ça donc il y, y a des choses à faire, il y a vraiment des choses à faire euh, avec ce pack leader c'est peut-être le talent qui fait que maintenant ça, ça arrive à équilibre mais il y a des choses à faire, clairement clairement des choses à faire euh, faut pas oublier que là vous avez maintenant un talent qui donne de l'attaque speed au 13 vous avez un talent qui fait que vos autos font plus mal euh, en fonction de vos stacks d'essence au 7, vous avez un talent qui fait que vos autos réduisent le temps de recharge de votre A Sachant que DHK, c'est une canalisation Normalement donc vous, la plupart des canalisations pour contrôler l'adversaire vous bah, vous pouvez pas taper pendant ce temps Typiquement Stitches pendant le hook vous pouvez pas taper un adversaire Et bien DHK peut lui Soit il choisit de tirer le mec plus loin vers son équipe Soit il choisit de le garder et il met, il met des grands coups de savate Bah en l'occurrence des gros coups de griffe plutôt Mais bien vous pouvez profiter de ça Donc ça veut dire que pendant que vous mettez des autos vous réduisez encore plus le temps de recharge du A, donc vous pouvez potentiellement mettre énormément de contrôle sur l'adversaire. Sachant qu'au 20, vous avez un talent que les beaucoup de gens oublient, parce qu'il y a clairement euh, l'alignation de zone, mais vous avez un talent qui fait que vos auto-attaques ralentissent l'adversaire et donnent des stacks d'essence. Donc il y a un build auto-attaque, alors vous n'êtes pas obligé de jouer tous les talents du palier auto-attaque, hein, qu'on soit clair, c'est souvent, il ne faut pas se dire, ni ni ni, je vais jouer tout, mais ça fait qu'il y a des petites synergies qui peuvent apparaître, qui peuvent être très intéressantes. Donc voilà, moi, vraiment des AK. C'est probablement le meilleur truc du patch, je pense à mon goût, c'est vraiment un super truc qu'ils ont fait. Karazim, très bon point aussi, nouveau niveau 20 sur Karazim, Fist of Legends, donc euh, je crois que c'est un hommage, on m'a dit, à un film de Bruce Lee, mais euh, tout simplement au niveau 20, vous gagnez tous les niveaux 1 sur Karazim, ça c'est un truc qu'ils ont commencé à faire avec pas mal de persos, notamment Maya et autres, et donc vos auto enfin, vous gagnez 50% des... des valeurs des autres niveaux 1 votre 1, bah, vous, il reste le même, mais vous gagnez 50% des autres niveaux 1. Donc par exemple, à l'heure actuelle, Karazim, le niveau 1 quasi incontestable, c'est les points d'acier. Et bien quand vous êtes niveau 20, une fois que les points d'acier sont débloqués, vous avez également le 50% sur la transcendance, donc les auto-attaques qui soignent. Et vous avez également tout simplement la... Euh... Mince, spiritualité. La spiritualité, donc les auto-attaques qui réduisent le temps de recharge du A, du Z, du E. Donc ça c'est... Assez intéressant. Petit bémol quand même, plus vous avancez dans une game, plus les, les supports corps à corps ont du mal à justement aller au corps à corps. Typiquement, Régard, c'est le même délire. Régard, Karazim, en early, vous pouvez tâche un peu partout, faire ce que vous voulez, faire du croc-croc, etc. Vous allez péter la gueule de tout le monde. Sauf qu'il y a un moment donné, et j'ai été un gros joueur de Régard pendant très longtemps, il y a un moment donné dans la game où vous rejouez comme si vous étiez en early, ça passe plus en fait, parce que bah, beaucoup, plus ça monte en niveau. Et plus euh, les adversaires ont euh, de, nouvelles, euh, de nouveaux outils pour vous, vous casser la gueule, de nouveaux trucs de mobilité, etc. etc. Donc c'est plus dur pour les supports corps à corps de s'exprimer en late game. Le truc, cependant, c'est qu'Arasim plus il avance en niveau, plus il est costaud, et il a des talents qui sont très intéressants. Par exemple, bah, la voie des 1000 points avec euh, les Fist of Legends, ça fait que vous pouvez soigner, exploser un mec avec les points d'acier, mais en même temps réduire le temps de recharge de, de vos dashs. Il ah, y a des choses à faire, il hein. y a clairement des choses à faire aussi avec, euh, avec Fist of Legend Donc, Maintenant, bouclier du Nexus est toujours très fort L'Épiphanie euh, qui euh, permet de reset instantanément vos 3 charges de A, c'est quand même très cool Et vous avez également bien sûr bah, l'ultime amélioré, notamment cette frappe qui est vraiment intéressante Donc ça fait un, un, un palier 20 compétitif A voir euh, s'il passera au dessus des autres, mais tout est viable honnêtement sur les 20 Karazi, mais ça c'est très cool Petit bémol, euh, ce qui manque à Karazim, c'est honnêtement il devrait faire un truc comme Muradin C'est à dire qu'à partir du niveau 7, il gagne son troisième dash automatique C'est le problème de Karazim, a... les le 3 dashs sont obligatoires sur Karazim obligatoires. Il n'y a pas d'autre talent niveau 7 sur Karazim C'est êtes obligé d'aller 3 dash Sinon vous ne vous ferez rien avec le perso ou c'est que vous faites rien avec le perso C'est obligatoire le troisième dash sur Karazim Donc il devrait en faire un truc comme Muradin je pense Je vais peut-être faire un, un feedback là-dessus à Blizzard parce que je pense qu'il devrait vraiment faire ça Lucio des très bons changements sur le top là concernant Lucio Blizzard a enfin compris où il fallait tirer Donc le heal est réduit, bon ça c'est pas très grave, 250 230 c'est pas très très grave Mais surtout le niveau 20 Le high 5 sur euh, les héros ennemis, donc le top là sur les héros ennemis ne donne plus de soins à Lucio Et ne donne plus d'incensi à Lucio C'est bon, vous mettez déjà des dégâts à l'adversaire et en plus euh, de, les... de lui mettre un anti-heal Donc c'est déjà quand même pas mal donc ça c'est très très bien, c'est un bon équilibrage sur les niveaux 20 de Lucio. Maintenant, gros bémol, c'est le niveau 13 sur Lucio, c'est le seul talent qui était vraiment intéressant, à savoir bah, quand vous êtes contre un mur, quand on fait du All Ride, vous avez euh, 20 d'armure et vous avez euh, tout simplement, vous, si jamais vous traversez un ennemi, vous, passez, vous gagnez euh, de la move speed. Le problème, c'est que maintenant, on change le fonctionnement, au lieu de nerf les valeurs, et d'essayer de lui donner de la concurrence parce que le problème c'est qu'il n'y a pas de concurrence. Et bien ils ont détruit le talent. Puisque maintenant si vous passez près d'un héros ennemi en wallride, vous gagnez 40% de moose speed bonus et 15 d'armure pendant une seconde. Avant vous aviez 20 d'armure, vous aviez laissé 15 d'armure, vous les aviez pendant tout le temps en fait, dès que vous étiez contre le mur. Donc là, euh, là ils ont détruit le talent quoi. Ils ont détruit le talent. Ce qui fait que j'ai posé la question à d'autres joueurs de Lucio et autres. Quel palier quel Parce que le palier 13 c'est pas fou, hein, vous avez le stun, euh, vous avez le stun sur le dé Et vous avez euh, le, le, fin, le, le, le copain du festival, là, talent poubelle, il donne 5% de mou speed euh, en fonction de chaque héros euh, machin, chaque héros euh, allié touché. Sachant que Lucio vous êtes une espèce de tracer en support, vous avez beaucoup bougé, c'est rare d'avoir vraiment les, 5, les 4 potes euh, et vous-même euh, tous au même endroit, ça, ça marche pas comme ça normalement. Si c'est le cas, vous jouez probablement pas très. Enfin c'est pas comme ça qu'il faut jouer Lucio quoi. Donc. Là le talent 13 maintenant c'est vraiment par défaut en mode mais celui-là est vraiment nul hein, maintenant et je pense qu'ils vont refaire un truc parce que c'est vraiment de la merde pour le coup ce qu'ils ont fait Mais euh, du coup bah ça joue entre le stun 13 et euh, l'autre donc en gros l'autre bah c'est euh, 5 à 10% de mousse speed supplémentaire Sur Lucio, sachant que vous avez déjà normalement si vous jouez accélérando vous avez déjà énormément de mousse speed donc euh, c'est un petit peu en fonction, par exemple s'il y a de la Sonia, euh, du Shen, euh, du Mal'Ganis, bon bah là le stun est quand même très intéressant. Sinon la Move speed, euh, ça dépend vraiment de la compo ennemie quoi, s'il y a besoin de faire des interruptions en plus du A quoi, ça peut être, ça peut être sympa. Donc euh, c'est pas fou quoi, c'est vraiment dommage euh, pour, pour Lucio, il y avait peut-être mieux à faire, il y a peut-être un nerf, je lui donnais 10 d'armure et potentiellement la garder... Euh, comme un peu l'accélérando, quoi. Plus tu plus es sur le mur, plus tu gagnes l'armure. Comme ça, ça fait que t'as pas tout le temps direct de l'armure à fond. Enfin, je sais pas. Et surtout, rendre plus sexy euh, les autres les talentresses, quoi. Je sais pas. Enfin, bon. L'important sur Lucio, c'est de retenir qu'ils ont corrigé le niveau 20 là où il fallait. Et même des nerf un petit peu. C'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait. Stukov, et ça. Ça, c est, c est pas ça a pas l'air ouf comme ça. Mais qu'est-ce que c'est bien. Tout simplement, votre. Euh si vous jouez la quête du Z, il y avait eu des plaintes, et c'est tout à fait légitime, c'est vrai que le truc d'avoir mis les épines neurales, donc les auto-attaques à distance qui slow les adversaires, bah, en le mettant en l'intégrant de base avec la quête sur le Z, ça fait que vous n'avez pas le choix dans la manière de jouer. Et bien bah, qu'est-ce qui se passe Tout simplement, vous aviez maintenant un activable sur Stukov, vous activez, vous changez de posture d'auto-attaque. Soit vous faites les dégâts normaux de Stukov au corps à corps, pas de changement par rapport à d'habitude, Soit vous passez en attaque-distance, et du coup vous faites 50% de dégâts en moins, mais vous mettez des slows sur vos auto-attaques. Et vous avez toujours votre quête sur le Z, en plus. C'est genre trop bien C'est genre trop bien C'est vraiment trop bien, Genre ça vous rend tellement plus flexible aussi. C'est ça qu'on veut dans un MOBA, c'est de la flexibilité. Et ça, c'est vraiment vraiment cool. Tyrande Mini rework aussi sur Tyrande, avec euh, tout d'abord la chouette si un héros ennemi meurt alors qu'il est révélé par la sentinelle, donc par la chouette, ça dure 5 secondes hein, le reveal, le CD est reset. Donc ça c'était un talent je crois de, de la chouette, c'est mis de base sur le perso, donc ça c'est très très cool. Hein. Ça, généralement Tyrande pour qu'on la draft, c'est contrôle, one shot, chaîne de CC. Donc chaîne de contrôle, il y a un Diablo qui charge, qui retourne, Tyrande stun, tu mets la marque sur le gars, toute son équipe lui saute dessus et le détruit. Enfin, toute votre équipe lui saute dessus et le détruit C'est ça le principe de Tyrande, hein. c'est pour ça qu'on la draft hein. Donc faire ça, ça offre potentiellement un peu le... On marque lui Généralement tu vas dès le mec ZE, il va se faire détruire Donc ça peut vous offrir plus de reset Donc pour les... d'avoir un peu plus d'impact Ça c'est plutôt cool La marque du chasseur, Hunter's Mark Tyrand, auto Les auto-attaques de Tyrande maintenant Alors les valeurs ne sont pas bonnes Les auto-attaques de Tyrande soignent de 2% de son maximum de points de vie cela est doublé contre les héros marqués Donc ça monte à 4% Alors Tyrande n'a pas énormément de PV hein, Qu'on soit clair les valeurs sont pas dingues Mais ça, franchement tu sens la différence Tu sens la différence que ce que soit dans le 1v1 et tout, Tyrande elle est très vulnérable au dive Des Genji, des Tracers et tout Mais d'un autre côté c'est une auto-attaqueuse Donc tu, tu te retournes, tu mets des, des, des, des flèches Tu vas pouvoir te soigner en plus de ton A Donc ça c'est vraiment vraiment cool Ça fait que tu peux taper Sachant que généralement Tyrande avec l'élu des lunes avec ton A et tout ton kit tout ton kit tourne autour de je vais auto-attaque pour essayer de soigner un peu tous mes coéquipiers donc plus vous êtes autonome en termes de heal plus vous allez pouvoir soigner votre équipe donc ça franchement c'est pas grand chose mais c'est cool alors à côté de ça on a le niveau 1 et enfin l'aura de précision de War 3 <rire> enfin l'aura de précision de Tyrande est efficace puisque maintenant les auto-attaques de Tyrande font 30% de dégâts supplémentaires de, de, de manière passive donc, ça c'est vraiment cool si vous prenez ce talent, mais surtout lorsque vous l'activez, vous augmentez de 30% les dégâts de votre équipe. Donc, ça c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. C'est la bénédiction antique de Descartes Kane en version Wish, en version la foire fouille. Mais c'est quand même cool, c'est quand même cool. Donc, ça fait que vous allez. Euh... Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est le 30% de dégâts pour euh, des cartes comme par exemple Battlefield of Eternity où vous allez pouvoir aider à détruire l'immortel puisque faut pas oublier que vous avez les 30% de dégâts supplémentaires mais vous avez aussi la marque du chasseur qui va réduire l'armure donc vous augmentez vos dégâts aussi donc ça c'est vraiment cool, c'est vraiment vraiment cool je trouve pour, pour assurer des one shots et autres c'est une mini bénédiction antique, maintenant on préfère quand même, Enfin ça fait que le talent est compétitif par rapport à la quête sur le stun et aussi à la chouette donc c'est plutôt cool il y a moyen de vraiment de faire des trucs sympas que ce soit sur euh, destruction d'objectifs ou Destruction de mecs, de héros aussi, mais aussi en PvE, en fait, en mode bah, on va aller avec je sais pas Anubarak, Greymane, on va aller détruire du fort. Généralement dans ce genre d'optique c'était Karazim ou, ou, Ré ou Régard qui était récupéré. Mais pourquoi pas Tyrande s'ajouter à ce genre de choses, ça pourrait être intéressant dans ce genre de composition pour aller tomber du fort très vite, aller backdoor et tout, il y a moyen de faire des trucs sympas. Euh, la marque, euh, niveau 4, fon nouvelle fonctionnalité. Les auto-attaques sur euh, des mecs marqués vont soigner tous les alliés héros de 4% de maximum de points de vie c'est cool c'est cool mais je pense quand même que l'élu des lunes est meilleur parce que l'élu des lunes fonctionne tout le temps enfin vous avez plus souvent mais ça reste cool ça reste bien ça fait que le 4 est viable mais l'élu des lunes reste pour moi le numéro 1 comme niveau 4 niveau 13 la marque sur le dé ça c'est vraiment pas mal ça fait que chaque auto attaque réduit maintenant le temps de recharge pas d'une seconde mais de deux secondes sur le dé Donc c'est vrai qu'avec pourquoi pas une, un build sur le dé ça puisse faire des choses sympas Mais en plus de ça, les, euh, si vous tapez des mecs qui sont marqués Vous réduisez le temps de recharge du E de 4 secondes Donc avec un niveau 1 par exemple sur le E ça peut être aussi euh, très sympa Maintenant au 13 on préfère généralement la chouette qui inflige un rayon réducteur aux adversaires Toujours intéressant Mais c'est honnêtement pas mal, c'est vraiment pas mal J'aime bien ce qu'ils font là dessus aussi Sachant que, si je dis pas de bêtises, ça augmente la portée aussi, ou je confonds Je confonds peut-être de talent, il me semblait que ça augmentait la portée du dé aussi, le, le 13, mais c'est peut-être peut euh, autre chose, c'est peut-être le 16. Et niveau 16, ça j'adore, le euh, passif de l'archerie d'Arnassienne qui voit ses dégâts augmenter de 10% à 12%, ça plus l'aura euh, de précision, plus les petits heals sur les mecs, ça fait que vous, êtes, vous devenez vraiment un dueliste sympa. Alors bien sûr, au niveau 16 pour Tyrande, c'est la purge, bien sûr. Mais l'archerie d'Arnassienne, surtout qu'ils ont changé le fonctionnement, genre tu, rates, tu perds pas tous tes bonus en, en misclic, en tapant un sbire. Ah bah franchement, j'ai testé. Il une tracer contre moi. Bah je gagnais le 1v1 quoi. Je la calme et elle est obligée de partir. Donc c'est vraiment vraiment vraiment sympa quand même. Ça change pas mal de choses. Après faut pas oublier que les valeurs, certes, on se dit c'est énorme, 30% de gaz supplémentaire, 12% de gaz supplémentaire, waouh c'est incroyable. Tyrande a quand même pas des grosses auto-attaques de base. Ça a été énormément nerf lorsqu'elle est passée d'off sup à support, à healer pur quoi. Donc.. C'est bien, mais si tu veux vraiment faire mal au loto, il faut prendre true Shot et, et Archerie d'Arnassienne, je pense. Donc tu te forces dans un certain kit, et par exemple, bah, jouer euh, Aura de Précision, ça fait que c'est beaucoup plus dur de toucher avec ton E aussi, il hein, faut pas l'oublier. Donc euh, je pense qu'il y a quand même moyen de jouer le E 1 avec l'Archerie d'Arnassienne, mais il faut, euh, faut quand même y penser. Donc c'est quand même cool, c'est vraiment très très bien ce qu'ils font sur Tyrande, et ils disent, voilà, on aime le fait que Tyrande euh, ait son rôle de, de soigneur de niche, mais on veut lui donner un petit peu plus de, de, de piquant, et euh, c'est pour ça qu'on... Euh, buff un petit peu, on lui met des trucs de base et en plus on euh, buff les talents un petit peu sous-performants. Asmodan Alors on va aller vite. Asmodan, les talents débilos qui sont nerf, notamment l'invasion démoniaque. Hein, C'est la marche des murlocs mais des versions démoniaques hein, qui euh, passent à 100 secondes pour éviter les abrutis d'Asmodan qui euh, vont backdoor T1 puis backdoor T2. Puis euh, je joue jamais avec mon équipe, euh, mais comme je me fais niquer sur StarCraft et tous les STR, bah, je préfère venir sur Heroes. C'est. Voilà, c'est un peu débile, sachant que même en PvP ce talent, il était fort, donc euh, c'est tout à fait normal. Le niveau 4, bonus d'armure qui passe de 25 à 20, on réduit, hein, on réduit un petit peu... Oh, c'est pas bien méchant, pas bien méchant. Cassia Alors Cassia, je pense que je vais arrêter très vite de lui taper dessus, mais ça fait un an. J'ai regardé, ça fait un an que Cassia a été rework, et ça fait un an que Cassia est sous-équilibrage, sous-équilibrage, sous-équilibrage, sous-équilibrage, sous-équilibrage, sous-équilibrage. Ça me conforte hein, dans ce que j'ai dit et ça me donne raison sur le fait que, malheureusement, ça me donne raison sur le fait que Cassia, le rework, est poubelle, l'un des pires rework pour moi du jeu après celui d'Hammer. Enfin, le pire rework pour moi du jeu après celui d'Hammer parce que, bah, son aspect particulier justement qui est dit sur Tyrant, par exemple, le côté euh, spécificité, etc., ils l'ont atomisé sur Cassia et on le voit encore plus. Maintenant, elle fait encore moins mal sur les mecs euh, aveuglés. Ouais, c'est dommage. Hein. Parce que Cassia, ils ont voulu en faire un carry distance jouable dans toutes les situations. Bah ouais, mais c'est débile en fait. C'est pas comme ça que tu voulais jouer Cassia. Donc ces euh, dégâts réduits de 20 à 15% sur les cibles aveuglées, c'est quand même la particularité de Cassia. Le Thunderstruck, les, les missiles, enfin les, les les javelots au niveau 1, 40% de nerf. On passe de 25 à 15, c'est énorme. En même temps, c'est une quête qui qui n'a pas de plafond, donc c'est très très très très très haut. Niveau 7, l'hymne séraphique, c'est tout simplement le Z qui fait plus de dégâts, euh, pour, enfin qui donne passivement plus de dégâts sur les cibles aveuglées pour lui donner un peu plus de, de, de, de panache. On va tout simplement... Les dégâts enlevés sur euh, Cassia de base sont donnés à ce talent 7, qui était déjà un talent situationnel en mode... Bah, bah, on a fait une compo Cassia sur, euh, autour de, je sais pas moi, Artanis, Lily, euh, tous les trucs à blind. C'était le talent à jouer dans ce genre de cas, donc bah, ils veulent le rendre encore plus situationnel enfin euh, l'améliorer dans ce genre de situation. Et enfin, la surtension et madame, mesdames et messieurs, ça y est au bout d'un an la surtension arrive quasiment au dégâts qu'elle avait avant le rework, c'est-à-dire qu'avant c'était 210 au niveau 0, maintenant nous sommes à 220 donc on est quasiment au niveau pré-rework. Et oui, rappelez-vous, il l'avait passé à 300 de dégâts, c'est guignol et euh, le truc c'est que du coup, on pourrait se dire bon bah c'est bon, c'est la surtention d'avant rework. Maintenant on est content Bah ben non, même pas parce que avant le rework, la surtension, elle était plus facile à faire proc. Et euh, là, bah, en fait, maintenant, rappelez-vous qu'ils ont fait des nerfs sur les précédents patchs où ça demande plus de dégâts pour pouvoir faire péter la surtension. Et t'as un CD dessus. Tu peux pas faire péter la surtension en boucle. Donc, moi, ma question, c'est pourquoi rework... pourquoi avoir rework Cassia en fait <rire> Et j'adore les développeurs, les commentaires de développeurs. On aime bien le fait que Cassia soit une espèce de bruiser. <rire> comment vous vous êtes dit Comment vous êtes dit Je vais écrire ça et me dire c'est cohérent en fait. <rire> Putain. Falstad, très bon changement sur Falstad, mais c'est bien hein, du coup. Hein. Ça, ça me fait mal au cœur parce que moi j'adorais la Cassia pre rework mais c'est mérité. Hein. Elle devait se faire casser la gueule Cassia, hein. c'est encore trop fort. Enfin c'était encore trop fort. Là je pense que ça lui a mis un gros coup d'arrêt à la Cassia par contre. Falstad niveau 1, euh, le gas Wingstorm, donc euh, la quête du mage de Falstad voit ses dégâts augmentés par cible touchée. Je rappelle que ça stack sur le A, le retour du A et l'explosion. De 0,4 à 0,5, donc c'est très bien. Après, mais surtout, une petite fonctionnalité supplémentaire après avoir touché 30 héros, enfin d'avoir stacké donc, sur 30 héros, vous augmentez vos dégâts de permanence du A de 15%. Et bah, franchement, ça c'est super. C'est vraiment, vraiment très, très bien. C'est ce qu'il fallait, je pense, pour que ce talent devienne compétitif. Le Z, Dishonorable Discharge, donc c'est euh, la quête Z complètement débile. Et bien, euh, j'ai eu peur quand je l'ai vu, mais c'est bon, pas de problème. À 30% de dégâts sur le Z bonus, donc pas, ça se fait pas si facilement que ça. Vous réduisez le temps de recharge du Z de 2 secondes, c'est pas le reset, donc pas de problème. Et l'activable sur le, le tireur d'élite vétéran, l'ancien tireur d'élite vétéran de Falstad, euh, avant c'était 4 secondes. Le tireur d'élite vétéran, ils l'ont mis, bah, ils, ils mis niveau 1 le talent et ils l ont, lui ont donné direct la récompense. Donc maintenant, et sachant qu'ils avaient passé de 4 à 5, donc ils repassent de 5 à 4, c'est tout à fait mérité. Franchement, ce talent aurait pu se faire beaucoup plus détruire sur l'auto-attaque, donc pas de problème. L'arme secrète et eh oui, arme secrète, hein, si vous avez regardé mes vidéos de patch, vous avez vu qu'il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. Et eh bien, beaucoup de up à une époque, c'était 50% ou 60% de dégâts supplémentaires, et ils avaient monté 70, 80, 90 Et là, ils se sont dit « Non, non, c'est vrai que c'est trop fort !» Donc, ils ont baissé, ils sont passés de 90 à 75%. Arme secrète reste toujours très fort. C'est qu'ils euh, avaient vraiment, à l'époque, ils avaient fait en mode vraiment « Allez, jouer ce talent, c'est trop fort. » Donc là ils l'ont calmé un petit peu Et le boomerang, le boomerang à l'ancienne Pour plus de waveclear qui passe de 75 à 100% de dégâts supplémentaires Donc les 7 de, de, de Falstad, ça va vraiment jouer entre ces deux talents de toute façon Jaina, ah ça c'est le truc un peu moins, moins cool euh, de Jaina Le niveau 4 sur le A qui va percer maintenant pas deux personnes mais trois personnes C'est sympa sur un build Q spell pourquoi pas Donc, Ok, ça c'est bien Niveau 7, l'Ice Lens. Donc euh, si vous touchez un mec avec votre A Qui est déjà euh, givré Vous réduisez, de... avant c'était 2 secondes Ça avait été méchamment nerf alors que c'est le seul talent Skillé De Jaina au palier 7 Vous allez avoir tout simplement 1,5, donc on revient sur des changements Qui ont été faits par le passé sur Jaina Donc 1,25 à 1,5 Donc en gros, bah, euh, ça fait 2,5 Secondes de temps de recharge sur ton A Si tu touches un mec déjà gelé, donc c'est cool Même si à une époque c'était 2 secondes donc, il euh, faudra repasser à 2 secondes un jour, ce hein, serait cool. Ice Flows, donc le E au niveau 7. Le Cône de Froid, s'il si touche un héros ennemi déjà. Euh, donc, toucher un ennemi déjà ralenti par le, par le passif. Ah non, pardon. Cone of Call, hitting ennemi enemy héros, réduit ses cooldown by 2 secondes. Donc, si vous touchez un héros ennemi avec votre E, vous réduisez ses vos temps de recharge de 2 secondes. C'est doublé contre des héros déjà ralentis. C'est débile. C'est le talent qui est complètement débile. C'est votre spell qui fait le plus mal. Et là maintenant bah, vous pouvez enfin. Euh, et vous pouvez monter jusqu'à 8 secondes. Hein. C'est 10 secondes le cône de froid. Donc avoir 2 secondes de CD sur le E si vous touchez deux mecs. Qui sont déjà gelés. Donc en gros vous, vous mettez le blizzard pour activer le gel sur les deux puis pff, le E ensuite. Ou l'élémentaire pour pouvoir appliquer plus facilement. Et à partir du 16, on va en reparler. C'est complètement débile. Merci Blizzard. Hein. Franchement, ça, on a envie de, de, de persos euh, complètement retard comme ça. Heureusement, Jaina, c'est un perso qui doit prendre des risques pour pouvoir, euh, pouvoir s'avancer. Elle doit s'avancer, on va dire. Mais quand même, putain, c'est complètement débile. La note givre, qui vont un temps de recharge réduit de 80 à 70. Ça, c'est très bien, honnêtement, c'est cool. Niveau 16. Et c'est là où vous allez voir qu'avec ça, c'est complètement débile. Niveau 16, l'exposition. ...25, donc Blizzard revient en arrière en mode, ah ouais on a peut-être été con ouais, oui, je, je confirme. Donc euh, ça, ça me fait mal hein, quand je vois ça, hein. c'est des trucs que j'ai critiqué en mode, mais pourquoi ils ont fait ça Et ils reviennent en arrière, donc c'est bien, vous devriez me dire, bah c'est cool le Malga, oui mais euh, comment je peux être content Enfin si, bien sûr, je vais être content, ils l'ont modifié, c'est cool, mais il aura fallu des mois avant de se dire, ah ouais c'est con, on a peut-être... Enfin, le problème de Jaina est plus sous-jacent que ça, le perso a des mécaniques aussi qui sont... Complètement resté en 2014, quoi. Faut, faut, faut le rework en profondeur. Ce perso, le Blizzard, c'est probablement l'un des spells les plus débiles du jeu, les plus, les plus nuls, mécaniquement parlant. Genre, c'est vraiment, vraiment dommage à ce niveau-là, quoi. Et l'expositionnaire le, euh, ça fait qu'avec ce set hein, vous pouvez donc soit perma euh, vulnérabilité un mec, euh, deux mecs et les exploser puisque votre E fait encore plus mal donc, et vous avez, vous avez deux secondes de CD dessus donc vous explosez n'importe qui soit vous prenez le route et vous mettez du perma route sur les adversaires, hein, c'est très fun, GG wellplay. Euh, Cold snap, donc l'ultime améliorée de, du Ring of Frost qui voit à chaque touche d'un héros réduit le temps de recharge de, de, de 15 secondes au lieu de 10, donc ça c'est bien, c'est un bon changement aussi. Donc globalement, il bah, y a des choses bien, mais ça c'est débile, hein. le set c'est complètement débile, il faut qu'ils arrêtent avec ces trucs là. S'il vous plaît, donnez des trucs skillés à ce personnage quoi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Zagara, alors Zagara, qu'on soit clair, il faut la permaban. <rire> il faut la permaban, euh, dans le, le changement, est... je pense vraiment que mécaniquement... Contrairement à Jaina par exemple, où Jaina, la conception est pas bonne, c'est n'importe quoi, c'est débile et il va falloir continuer à travailler dessus. Zagara, c'est trop fort, on va pas se mentir, c'est trop fort à l'heure actuelle, mais c'est pas mauvais. Blizzard va dans la bonne direction avec Zagara. Ils vont pas assez loin, mais c'est bien. Un peu comme Artanis quoi. L'auto-attaque de base de Zagara est augmentée Donc elle passe de 5.5 à 6.6 Avant il fallait être sur le mucus pour augmenter l'auto-attaque Ça donne plus de flexibilité à Zagara Les tumeurs maintenant Donc le, le mucus donne 30% Alors ça donne toujours de la vitesse de déplacement à Zagara Mais ça n'augmente plus la portée d'auto-attaque vu qu'elle était mise de base Et Maintenant vos merdes, vos, vos hydralis et vos cafards vont 30% plus vite sur le mucus au lieu de 20% C'est le clin d'œil à Starcraft Pour les persos de Zerg Franchement ça je trouve ça pas mal le barrage de Bainlings, donc le A, les, les chancres, les charges sont réduites de 4 à 2, mais le casting time augmente de 0,625 à 125, donc vous, vous canalisez un peu plus longtemps, ça joue pas énormément, hein. vous, on est sur des, des millièmes de seconde, euh, enfin des centièmes de seconde, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Mais ça ajoute une fonctionnalité, au lieu de lancer un un, un chancre, ça en lance 2. donc les, ça lance en fait, alors je comprends pas qu'ils ont pas mis un gros chancre plutôt que deux petits chancres, mais en gros, vous, lancez, vous en lancez deux directs. Et vous allez toucher forcément avec les deux en fait. Donc, ça donne beaucoup plus de burst à Zagara. Et surtout, bah, elle doit. Et comme la consommation en mana elle n'a pas touché, n'a pas bougé. Et le temps de recharge n'a pas bougé. Vous êtes beaucoup moins manavore qu'avant avec Zagara. Donc, c'est vraiment cool. Que ce soit en PvP ou en PvE, c'est vraiment vraiment sympa. Ça donne un peu de burst aussi. Franchement, le truc est très très cool. de drop. Et là Là, là, t'es en mode putain, c'est bien, putain, c'est bien, putain, c'est bien. Et là, tu fais. Blizzard Infesté de drop. Donc le E, la... je sais pas comment ça s'appelle, le... le largage bileux, un truc comme ça. Euh, le largage bileux qui voit les dégâts. Donc là on se dit, ah, largage bileux qui fait plus mal. Non Les cafards font des dégâts supplémentaires. Donc le truc skillé d'Azagara, le E, n'a pas de dégâts supplémentaires. Par contre, les merdes que lâche ce skillshot, qui tapent en automatique, en ciblé, où tu n'as pas de contrôle sur leurs dégâts fait plus mal. Je ne comprends pas. <rire> je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas des dégâts supplémentaires sur le E, tout simplement. Pourquoi Blizzard se dit, enfin, s'il vous plaît, Zagara, c'est un personnage incroyablement skillé. faites des trucs sur les, sur les compétences. Enfin, je sais pas, genre... Ou, ou limite, le E maintenant fait 25% de dégâts supplémentaires en PVP Un truc comme ça pour éviter que son waveclear soit trop fort, c'est le problème de Zagara Faut améliorer son PVP et, pas que, et nerf peut-être le PVE, pas que le PE soit trop fort Mais bon, niveau 16, le euh, si vous êtes sur le mucus, vous avez des bonus de dégâts sur vos autos qui montent de 40 à 50% c est, c est, on, Sur le papier on se dit, oh c'est fort Hydralisk plus cafard pourcentage PV, c'est beaucoup trop fort Beaucoup trop fort et c'est pas terminé, vous allez comprendre pourquoi Parce que rien que ça, enfin je veux dire, Zagara elle a un talent nazi hein. C'est à partir du 16, Zagara vous êtes presque en mode GG Wellplay. Ça a été un plaisir de jouer avec vous les gars Pourcentage PV sur l'hydralisque et le cafard Et les cafards, GG Wellplay. play, hein. c'est <rire> trop fort hein. Et maintenant niveau 20, Fury of the Storm Donc euh, les dégâts, le, le burst toutes les 5 secondes sur votre prochaine auto-attaque a été dégagé Dommage, j'aime bien ce talent Nouveau talent broodmother, toutes les trois auto-attaques vous lancez un chancre sur la cible. OK, bon, c'est pas non plus incroyable. Sachant que c'est un chancre pas deux, donc <rire> donc ouais, bon, c'est pas fou quoi. Pour un niveau 20, c'est vraiment pas fou. Et niveau 20, surtout, c'est celui-là, l'instinct de la meute, pack instincts, Zagara et ses créatures invoquées font 25 de dégâts supplémentaires aux ennemis qui ont été touchés par le hunter killer, donc l'hydralisk lors des dernières 3 secondes. Comme ça, ça paye pas de mine. Hein. C'est une explosion nucléaire que vous mettez à un adversaire. Et sachant que dure 8 secondes, elle tape à peu près toutes les secondes. Donc vous pouvez faire durer ça quasiment une dizaine de secondes en gros. Pendant une dizaine de secondes, vous mettez 25% de dégâts supplémentaires par l'hydralisque, par les cafards, par le largage, par les chancres, par vos auto-attaques. Et même l'amo fonctionne aussi dessus. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Si vous avez les dégâts en pourcentage PV, le mec. Pff, ils font, mais. Mais ils font quoi. Comme un, comme un Gremlins de jour. Hein. C'est. Euh... C'est n'importe quoi ce vent. N'importe quoi. <rire> Alors honnêtement, ça fait quoi sur Zagara euh, Le chancre niveau 1. Parce qu'en fait, le problème aussi de, de, de ce palier, il va y avoir des équilibrages. Surtout que ça marche aussi, je l'ai pas dit, ça marche en PVE. Ça marche sur les boss, ça marche sur tout. Les, les, ça marche sur les bâtiments, ça marche sur tout Donc ça, faudra le modifier, il que ça marche qu'en PVP déjà. Et surtout ce qu'il devrait faire pour moi sur Zach, c'est limite renforcer ses dégâts d'auto-attaque, mais nerf les dégâts de l'Hydralis qui est des cafards. Pour buff, peut-être les dégâts des chancres et les dégâts du largage bileux. Faire en sorte que Zargara soit skillé. Et... Parce que l'idée de, de faire que l'Hydralis soit un moteur de dégâts supplémentaires, j'aime bien. Mais le problème c'est que l'Hydralis à l'heure actuelle, c'est votre cœur de dégâts en fait. C'est le spell qui fait le plus mal C'est votre truc qui fait le plus mal l'hydralisque. Et vous imaginez que Zagara elle lance des cafards Et elle met l'hydralisk sur un mec Elle peut partir se mettre, se réfugier au, au Népal Pas de problème elle tue quelqu'un pendant ce temps Je ne déconne pas j'ai fait une partie test Et c'était avant le 16 et le 20 Il hein. y a une Ana qui soigne un pote Je lui lance l'hydralisk, les cafards Et pendant ce temps j'étais en train de taper son tank La Ana a pris 90% de points de vie hein. C'est n'importe quoi Genre vraiment le perso C'est dommage en fait je vais faire un retour aussi sur Zach parce que je pense qu'il y a des choses très bien. Mais il faut qu'ils buffent. Et le truc c'est qu'aussi ils n'ont pas changé les talents sur les chancres. Donc le 1, bah 20% de dégâts supplémentaires sur le chancre, bah, vu que vous en lancez 2 au prix d'un, bah, c'est quand même cool. Surtout que ça augmente la portée aussi. Et le 7 sur le A est très intéressant aussi puisque bah vous en avez encore plus. Maintenant le problème du 7 c'est que bah vous canalisez, vous restez à FK. Ça veut... Alors que c'est dommage, avec ce changement, Zagar est plus mobile, plus, plus dynamique on va dire. Donc personnellement, je vous conseille chancre au 1, au 4. Ah oui, ça marche sur l'envenom aussi. Le pack instinct, ça marche sur l'envenimé. C'était déjà le meilleur talent 4, mais alors là, bah, c'est encore plus fort. Et oui, envenimé là-dessus, c'est trop fort. Parce que ça augmente les dégâts du poison, du coup. Et donc, niveau 4 envenimé. Niveau 7, ça va jouer entre chancre. Mais moi, je préfère personnellement le E et EO. Je sais qu'il joue, joue beaucoup, beaucoup, beaucoup Zag. Et il jouait déjà beaucoup Zag avant. Et il est assez d'accord là-dessus. Le E au 7... Vous n'êtes pas obligé de jouer EO1, hein. EO7, Chancro 1, c'est à l'heure actuelle vraiment vraiment costaud, hein. c'est vraiment vraiment costaud. Puis ensuite Hydra, et, euh, ou ce que vous voulez au 13 et Hydra16 vous n'avez pas le choix. Bah. <rire> et, et Hydra20 du coup. <rire> Donc voilà pour ce qui est de ce patch, beaucoup de choses, hein. on a une heure de vidéo. Beaucoup de choses mais en même temps des bons changements globalement en dehors de, du E de Jaina. Franchement tout est bien. Franchement tout est bien. Zagara, Artanis, faudra aller un petit peu plus en avant sur les prochains, euh, prochaines semaines. Euh, Zagara, faudra attendre l'équilibrage parce que ça va être nerf. Mais, euh, mais c'est bien. Franchement c'est bien ce qu'ils ont fait quand même sur Zag. Il y a des bonnes idées. Mais encore une fois, c'est... Artanis, Zag, c'est juste frustra... frustrant parce que ça va pas encore assez loin là où ils, ils ont fait un bon, un bon truc. Mais il faut que ça aille un peu plus loin. Maintenant, c'est vraiment pour moi Jaina le petit bémol avec le E7. Sinon, mais en vrai Jaina c'est pas grave, hein. genre Zagara c'est <rire> trop mal hein. Donc euh, voilà pour cette euh, analyse de patch, j'espère qu'elle vous a plu, moi franchement je trouve la patch note excellente euh, Sachant que le rework de Morales, j'en ferai une vidéo encore une fois, et j'aime beaucoup aussi ce qu'ils ont fait sur Morales, donc euh, bah, du très bon boulot là-dessus Voilà, plein de bisous, à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus, dans le nec -touch. Salut c'est maman Je sais, Malga m'a enfermé dans... dans le Medivac Pouvoir parler des autres héros ils m'aiment bien vous savez et on va on va avoir une vidéo tous les trois la prochaine fois où je vais vous découvrir je vous révélerai tous mes secrets voilà c'est pas liker la vidéo de Valga Bisous <rire>